Ah, c'est vrai que bah, j'ai eu des petits problèmes par rapport au permis de conduire. Et aujourd'hui, tu vois, on est... je ne suis pas tout seul. Je parle pour, euh, pour une génération et pour plusieurs personnes. Euh, je me déplace, ça m'arrive effectivement sans permis. Et autrement dit, souvent le moyen qu'on utilise, c'est le stop et le bus. Quand, quand c'est vrai qu'on a la possibilité de regarder les horaires, d'être à l'heure, d'être ponctuel. Et voilà quoi. Mais autrement dit, c'est vrai que sans permis, c'est souvent... souvent le cas. Et c'est aussi par rapport à la, à la maman, à la daronne. Maman peut participer parfois, mine de rien, euh, d'une manière ou d'une autre, à, à, à nos bêtises. Quand elle sait que, par exemple, on roule sans permis, quelque part, la maman, elle le sait, et elle dit rien, ou elle sait que c'est pour une bonne raison, une bonne cause, ou on va utiliser le stop euh, quand, par exemple, ben, maman n'est pas là et on a... On n'a pas d'autres moyens pour se déplacer. C'est vrai qu'on a souvent des rendez-vous. Étant jeune, on essaye de trouver de l'emploi. Euh, on galère à aller par-ci par-là. Ouais, je connais les risques. Ouais. Malheureusement, je connais les risques. C'est vrai que parfois, je ne m'y reprendrais pas deux fois si dès la première fois, j'avais connu les risques. Euh, ouais, je me suis déjà fait attraper, mais c'était lors d'une course-poursuite. Quand il y avait quelque chose dans le coffre et que ça ne me concernait pas puisqu'on m'avait prêté la voiture et j'ignorais totalement ce qu'il y avait dans le coffre j'ai ramassé une grosse amende dépassant les, les, les 3000 euros et une interdiction d'un de, de, retrait de permis parce que je l'avais quand même mais j'ai déjà roulé sans permis un retrait de permis pendant un an et un retrait bancaire par rapport euh, euh, à ce qu'ils pensait euh, par rapport aux affaires qu'il y avait dans le coffre ou d'autres affaires qu'aujourd'hui on, on trouve beaucoup dans la débrouille des jeunes euh, pour se faire un peu de monnaie et, et puis voilà ouais je me suis fait attraper. C'est vrai que les risques sont gros et les risques sont variés. Quoi. La problématique des déplacements, et ce que j'aimerais dire essentiellement, c'est pourquoi roule-t-on roule sans permis Ou pourquoi roule-t-on alors qu'on nous a retiré le permis C'est un point très important. Et c'est là-dessus que finalement je mets l'accentuation. C'est qu'aujourd'hui, il y en a malheureusement ils ont perdu le, leur permis, et c'est peut-être bien pour des conneries totalement légitimes et valables, c'est justifiable, mais aujourd'hui, il y en a, ils travaillent. Et ils ont besoin de, de leur argent de la fin du mois pour bouffer, pour remplir leur frigo, pour payer leur loyer. Et ces gens-là, je trouve ça totalement respectable justement. Parce que voilà, ils veulent s'en sortir et ils roulent sans permis, même après le retrait de permis. Après, il y en a bien entendu, nous les jeunes dans cette génération, on aime rouler euh, parce qu'aussi, on aime bien faire les marioles, on aime, bien, on aime bien mettre le feu, on aime bien quand il quand y a des gazelles, des gadis, on aime bien pouvoir faire les shows en voiture. Et c'est la vérité malheureusement. Et il faut le dire. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup les jeunes, mais qui n'est pas valable du tout et je suggère à personne de le faire euh, si c'est pour faire le malin ou se faire remarquer.